C'est Franck, bienvenue dans mon maxi atelier en présence de Sébastien. Alors Sébastien Gros, c'est euh, le propriétaire d'un blog euh, sur internet qui s'appelle T2 T2 Woodworks. Bonjour. T2 Woodworks. Alors voilà, euh, je vous invite à aller voir son site. Très bien. bien, sais, fait, très bien. Bah, voilà, ouais, j'allais pas, pas le dire. <rire> Donc euh, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et euh, alors, Je sais pas comment ça se passe, les blogs si tu peux liker ou.. Ouais, on monte déjà en fait au moins regarder puis ils voilà. surtout, on peut s'abonner surtout. Voilà, abonnez-vous, voilà, ouais. c'est ça le truc. Abonnez-vous et abonne-toi abonne sans S. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Maison <rire> du tournage. Et le stand de Michel Oriou, les forges de Saint-Juéry. Sandrine. Monsieur Tom Linielsen. Monsieur Oriou. Julien. We're Alors messieurs, dames, Tom Linielsen, donc le patron de la boîte, de Tom Linielsen, le fabricant de rabots, en pleine action avec ses propres rabots. Je peux vous dire qu'il il les connaît parfaitement. C'est quand même improbable de voir cet homme-là en France. Je pense que j'ai une chance de t'occuver. Euh, bah, Comment il a comme ça Tu travailles, tu te balances... Je suis euh, chez The Tool Shop, c'est des anglais, ils sont des spécialistes de l'outillage ancien, c'est un truc de fou, alors ils ont un site internet, ça sera dans la description de la vidéo, je vous invite fortement à aller voir euh, ce qu'ils vendent, c'est un truc de dingue, ils sont extrêmement gentils, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ils répondent immédiatement, alors il y a tout, de l'outil de tournage, il y a des rabots, des ciseaux, des gouges, des marteaux, des... il enfin, y, a... y a tout, tout, tout ce qu'il faut pour travailler à la main. Alors, ils sont des prix assez sympas, il y a des beaux trucs, il y a des pierres à huile, c'est un truc de dingue. Donc je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur leur site. Voilà, vous avez le patron, en train de travailler sur une gouche de... de tourneur. Et je vous dis, il y a de tout quoi, c'est pas... pas de la rigolade. Regardez-moi ça. Pour les amoureux des rabots là. Des ciseaux à bois, tout à 10 balles où je remballe. Des serre-joints, bon les serre-joints c'est bon, voilà quoi. Mais il euh, y a de tout. Je vais vous faire voir des trucs de dingue là. Charlène, je pense à toi en l'occurrence. Regarde. Des outils qui ont été utilisés par de vrais ébénistes qui ont déjà vécu. Euh, un truc de maboule Voilà, tout à 15 balles ou 5 pièces pour 60 euros alors quand on voit le prix d'une gouge, je peux vous garantir que c'est pas cher allez ça continue ici des trucs pour sculpter, les... il enfin, y a de tout, des équerres de dingue, des japonaises bien sûr, ont... et, ouais, et puis des bouffées enfin des bouvets, je sais pas comment ça s'appelle ce qu'ils sort là des villes bohèmes, des niveaux, des niveaux en bois, en... Je sais pas, en bois exotique certainement très très précieux, enfin il y a de tout, allez visiter leur site. Bienvenue aux exposants qui nous rejoignent, les portes vont s'ouvrir dans cette minute. Bonjour Gérard, ça va oh, Gérard Bonjour les gourmets aux voisins Bonjour les autres voisins En note, on commence déjà, non, on est rempli, c'est bien Bonjour, messieurs, dames, bonjour, là, Pour les tourneurs, là, je pense qu'il y a de tout, du Hamlet, du Krone, enfin, il y a, il y a tout, tout ce qu'il faut. Quoi. Ah voilà, c'est Tony Merland, The Tool Shop. Il a, il a fait un bouquin, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, je vais vous le montrer, voilà. N'hésitez pas à aller visiter. Petite touche d'humour. Pardon, regardez. regardez. Est-ce que vous le reconnaissez Alors Là je me trouve devant le stand de maison du tournage. Alors Maison du tournage, c'est un magasin qui est basé à Bédarieux. Vous cherchez sur internet où c'est parce que je ne vais pas le faire pour vous. Alors, c'est pareil, c'est spécialisé d'outils de tournage, hein, comme son nom l'indique. Il y a de tout. Il y a même des tourneurs qui se cachent, voilà. Alors j'y connais que dalle en tournage. Mais il y a du beau matos qui me plaît déjà, Arbotech par exemple. Pour les sculpteurs, là. Charlène encore pour toi. Il bon, y a de tout. Hein. Ah, ici, vous avez le patron Tom de Rover, Très très sympa. Euh, Dites-vous vous de ma part. Non, je rigole. Voilà, c'était Maison du Tournage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, à Rayon, dans le 54, il y a la croisée découverte des couvertes, les stages, des formations. Je filme le petit, petit formateur, alors vous trouvez tout en pas enfin trou, il y a un catalogue assez fourni, je vous invite à aller sur leur site internet, il y a régulièrement des articles, enfin des articles, des pubs dans Le bouvet, si je me trompe pas, ou Bois plus. plus, ouais, voilà. Donc, euh, vous voyez un peu l'histoire, vous arrivez, vous avez un tu bon, penses un petit niveau, non, pour ça Premier niveau, eh ben, stage de base, premier vitre, différents stages de perfectionnement pour des meubles rustiques, des meubles contemporains, ou encore des stages à thème avec des choses très contemporaines et un peu plus techniques, avec ça, la mêlée collée. Fraisage complémentaire et des boîtes assez sympa. Voilà. Et puis pour les gens qui débutent, eh ben, du mobilier de jardin, des choses tout Et ça. du poulailler. Et du poulailler. Voilà. Donc la croisée des couvertes elle est sur leur site ouais. Alors là je suis euh, chez les plaquages et filets Gothaix Alors je peux vous garantir que les trois personnages que j'ai devant moi ce sont des personnages haut en couleur Alors haut en couleur pour leur plaquage déjà Mais qui ont une histoire assez dingue Je ne vais pas vous la raconter c'est un peu, un peu compliqué Mais euh, leur plaquage est tout bonnement magnifique Alors, regardez moi ça Alors je vais pas vous donner les noms ceux qui font de la marqueterie je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Et ils sont super sympas. Je pense qu'ils sont à l'écoute de leurs clients. Ah, toujours. Voilà, ils sont, ils sont toujours à l'écoute de leurs clients. Toujours. Voilà. Toujours. Et toujours haut en couleur. C'est ce que je viens de dire. Voilà, voilà. exactement. Donc la patronne, Laurie. pas dire ça. Oui. <rire> voilà. Son mari, je présume. Et puis bah, les tableaux de... de euh... ils... Le... Ouais, non, non, le tapage. Le... Le... Ah, voyage en Outre-bois. Voilà, Voyage en Outre-bois. Alors, vous voyez, c'est un peu... Alors, au début, je passais devant, je pensais que c'était de la peinture. Mais en fait, non, c'est du bois. Le mec, il est complètement cintré. excuse moi je... C'est incroyable, la finesse. C'est de toute beauté je me permets hein. non non c'est incroyable je vous garantis que j'ai ça devant les yeux je suis là je suis émerveillé. je pensais vraiment que c'était de la peinture alors voilà vous avez des carrelés composés les petits copains qui me suivent euh, sur Youtube ou Facebook regardez le travail je pense voilà. que ça peut avec, voilà. avec un carrelé comme ça Je peux vous garantir qu'il y a une finesse assez incroyable. Alors moi j'y connais que dalle en tournage. Ça fait au moins 15 fois que je vous le dis aujourd'hui. Et c'est magnifique. Alors bien sûr, vous retrouverez le lien de leur site internet dans la description de la vidéo. Franchement, allez voir, ça vaut le coup. Et ils ont des filets. filets de marqueterie. Filets de marqueterie. Ah, bah, je me permets. Hein. Oui, Bon, on va pas les sortir, mais bon, il euh, y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. <rire> Donnez-moi ça. Voilà. Alors regardez bien le nom plaquage et filet côté. Voilà. <rire> <rire> quelqu'un qui chronomètre. Hein. Ouais, Je tourne dans quel sens voilà. ah, bah C'est déjà bien parti, tiens. Voilà, comme ça. Allez, 4, 3, 2, 1, c'est parti T'as jamais fait ça Non, j'ai jamais touché un tour de ma vie, j'en ai une... peut-être pas une couleur bleue. C'est pas grave, voilà. encore plus bah, peur plus plus tout à l'heure. Il <rire> est où le casque à pointe là. Là. Où, je suis là. Alors, je vais te mettre un petit bout de bois comme ça. Il va pas être trop trop dans le mandrin, alors ça peut-être ouais. Attention, euh, vous êtes prêts Top Départ ça, et tu vois, ça, ça C'est ce parti. D'abord, je peux enlever. Il y aller comme ça, juste bout, pour enlever la partie d'arrêt, tu vois. C'est Ça, je fais pour mon Ah Ça, oui, oui, oui. Ça, c'est obligé. Ça, il a horreur des congés. il est a bien, il est a bien, près du a il y bien, il y a bien, il il a peur, il a peur hein. Ah oui il a il a ah, c'était voulu Ouais, ouais <rire> moment, on a ouais, ouais, a eh ben pour quelqu'un qui n'a pas tourné. Moi euh... je dis que le type pour nous, c'est pas bien. C'est <rire> <de> <rire> pas, pas fini. Hein Il suffit d'un petit coup de mandraille et on est éliminé. Ouais, non, non. <rire> mais la pointe elle est faite ou je pense que je ne la trouve pas ferme. Si si elle est ferme. Il faut reste concentré. Tu vas faire ça. 3 minutes 30 On va la couper là. Top 3 minutes 35 Contrôle Hein regarde Tu vois bien qu'il y avait un peu quelque chose de pété